Et salut à tous, c'est Tips Iron et je suis en compagnie de Blunzarko, euh, Tips Atex et Tips Optics. Zarko qui est sûrement un futur membre de la Tips, voilà. Et on ouais. se retrouve pour euh, la finale du tournoi pour gagner une place à la Paris Games Week. Donc il y a Stot Neo et Walk Destiny. Bon, bah, je vais lancer la game tout de suite. Hein. Euh, donc il faut savoir que dans le vlog, j'avais dit qu'il n'y avait que 3 participants, mais en fait, euh, du coup, il y en avait un quatrième qui s'est inscrit au, à la dernière seconde. Et vu qu'il n'était pas là au rendez-vous pour le match, ben, il, a été disqu... il a été disqualifié de direct parce que euh, voilà, on a, quand même, euh, on a quand même un certain temps à respecter pour euh, faire le tournoi. Donc euh, désolé à toi, mec, mais euh, fallait être à... Voilà. Ouais, C'est parti. Euh, moi je l'année prochaine. D'ailleurs, bien regarder est Moi je sens, moi je sens euh, Néo, là en train de spawn kill comme un gros porc, mec. Non, moi je sens destiné... C'est stress gros, j'entends les bruits de snipe et tout mais c'est pas le même écran en fait Très <rire> stressé gros, j'entends du tirer, je, je commence à regarder partout. <rire> ah. On sent la panique hein, chez du joueur Et il y a la panique, le stress qui monte, voilà <rire> C'est sur YouTube, hein, au cas où euh... Oui. Alors... Non, mais t'inquiète pas, je, sais, je suis au courant ah, bon, hein. bon, Déjà, joui... Déjà que j'ai fini ta réputation sur une vidéo qui va bah, seulement, ton, ton, ton gamer tag, ta réputation elle est déjà morte alors. Oh bâtard Alors, ok, ok, ah. hey Iron, je t'ai donné une vidéo, tu la mettras, hein. Vous verrez, abonnez-vous. Veux... Vous verrez. Bah, les deux, elles vont sortir en même temps, vous optique. vous Vous verrez son moment de Vous verrez qui est vraiment optique. Quand il fait un scope, tout devient fou. Oh non, oh, non <rire> Et vous verrez aussi, Vaniderne <rire> Ah, ça va, ça a l'air un quand même au début. Right. Juste rappeler right. que Blun euh, ne fait pas soit 1 sinon euh, bah on sait déjà qui gagne. Hein. Bah, moi je précise aussi au début, c'était pas... pas pour vexer Aaron, c'était pas Blun, c'était Blun. Ouais, excuse. <rire> <rire> <rire> <rire> en gros, c'est apprendre à parler, tu vois. Non non mais arrête de clash Donc Zarko c'était le tout premier qui était rentré dans la TIPS En fait j'ai tout géré à j'ai, oh putain il sait pas de technique Attention on va mettre une kill mon dieu Oui, j'étais un ancien membre de la TIPS Le Levant et le troisième kill J'ai fait recruter pas mal de gens dans la TIPS aussi Ouais ça je suis d'accord Bali, Optique Ça s'arrête là. non je déconne j'ai juste de faire Non dans ton Le Je non, quoi. Je de m'avoir choisi cette team Suceur, suceur dire, tôt, euh, Bon je veux grand juste grand prévenir vrai vrai. un truc Je veux juste prévenir un truc pour prouver que Optic c'est un suceur Il paye le JT Il paye le JT Pas du tout de quoi tu parles Ah non mais non pas du tout Ah il fait chaud aujourd'hui Ah il fait très chaud je voulais aussi préciser que ATEX euh, il m'a. Il le... quand il parle. Oui, rentive, nanana, s'il te plaît, reviens. Il suce oh, oh je vous ai ah, moi J'en vie de ta mère, tu m'as jamais dit ça Voilà, hein merci, alors voilà. Il faut tu peux pas me dis... durer, là. On les d'accord s'il <rire> Eh, ok. hey, je suis pas seul, avoue au moins que je suis pas seul. Non, non, je... il est ok. Tu es. le es sur Destiny il y a 7-7 égalités c'est serré quand même. un numéro de Nex de Atex, aussi. Arrête, bâtard. Ça commence. va se tuer. On va se tuer. Bon, parlons un peu d'Aeron. Vas-y, Aeron. montre-nous ton talent. Euh, bah, en fait, j'ai de commenter le match, mais euh, je ne que de la merde. Donc c'est un peu compliqué. Vas-y, laissez bah, commenter, les gars. <rire> non, mais le but, c'est qu'on commente à 4, en fait. <rire> Attendez les mecs, j'ai juste une idée. A partir, à partir, te... à partir. On fait chacun son tour, en à... je commente. A partir, euh, à, partir... Alors, à partir, non, alors, attends. rentre dans la maison. Néo, Néo c'est un sur la droite, on est dans garage, passant de jambe vers la bus. Tire, mais le but, P1 contre le poitrine. <rire> <rire> retire le saffra, retire, mais il s'est pas très bien cadré. Mais il est très très bon. Euh, il va tenter un un mauvais tir. Alors. Vas-y, c'est à moi, c'est à moi. Le moi. footballeur Cristiano Ronaldo. Alors, Cristiano Ronaldo. <rire> Qui se concentre Le bordel. Et après ça, un... Et où <rire> oh. <rire> Bon vas-y, je vous laisse commenter. Vas-y, je vais commenter, je vais commenter. Ah, c'est Neo, c'est Anthony Lull, qui loupe son premier flashcop. Qui fait un truc chelou avec son videur, on aurait dit que c'était un shoot de Jamaïcain. et j'en passe. <rire> un <rire> petit Starscope, oh mon dieu, oh my god. Il passe, il passe. Pas ça sent, ça sent le spawn kill, et oui. Prends l'avantage. Prends l'avantage sur cette manche. Donc je rappelle, enjeu une place pour la Paris Games Week le jour que vous voulez. Mais le plus important, c'est le post-it dédicacé de la Tips. Ça. Et quand même dédicacé. Ça, moi bah, je suis très délicat. Sachez. le post dédicacé. Et surtout s'il vous plaît, parce que la Tips ne dit jamais, mais moi je vais noter. Oula! tourner la chaîne Tips Clan! Abonnez-vous! Mettez des commentaires! Wesh! Mettez-moi! Blunzark au bar, Et vous verrez! Putain! la mec il t'aime là, là, <rire> <rire> dégueule, là. Ça, ça. Bon, vas-y maintenant! Optix tu t'appelles euh, Marcel! Non, vas-y, vas laisse commentaire, Aaron, parce que toi tu parles de trop! <rire> oh T'as passé! ta gueule! Un peu sur Destiny! Mais euh, côté tu fais la commenter bâtine. le match, pas parler de Destiny ou je sais pas quoi, gars. Mais non, je viens de dire, on va passer un peu sur Destiny parce que moi c'est moi que je te rappelle. Ouais, je peux dire la vue, dis merci. Ouais, ouais. Euh, en fait, toi on a arrêté, Aaron, on a, on a arrêté de parler, c'est juste pour que tu commentes, tu vois. On dirait que tu, tu commandes en fait. Mais que dalle <rire> C'est toujours ouais, aussi serré. Ouais, bah c'est bon, on peut reparler, les gars, allez, on va en Destiny qui arrive à remonter. Mais je sûr que Cristiano Ronaldo et Messi ils sont fous là. Bon hein <rire> oh, Cristiano, Mais qui, passe devant, qui passe devant? faire ça passe en jambe. Va tenter une autre Messi une au fond, Messi au fond. Messi qui marque. Messi. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, le coup franc gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, le gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Ouais aussi pour la Paris Games Week, donc on y sera tous samedi, euh, quand je dis tous il y aura euh, One Piece, Sig Primoz moi, part, Optics, Atex, Keroz. Voilà. Keroz, voilà. pas Keroz. Et surtout les gars, et, et il y aura peut-être 7. Attends, il y a un truc très important que je dois dire pour, pour les abonnés, pour la tip, c'est de la pub, certains mais c'est de la pub. Allez voir Optics. Commentez quand, quand vous revenez, quand vous revenez, euh, <rire> euh, regardez son nez, et dites-moi, <rire> oh dites-moi, c'est un panier de Zlatan. Ouais, si ouais, pas, ça, si ouais. fait, vous faites, dans, dans les commentaires, vous me dites Zlatan ou pas. Y'a pas moyen les mecs. Eh mais les gars, c'est vraiment serré, hein. c'est un truc de ouf. Vous, vous allez voir son nez les mecs C'est mec est pas mal. Lui, lui, lui, il fait un piste il fait un Le headshot Oh my god, le headshot il continue, il court, ah, il court. Lui lui il il, il a va pas à gauche. Il vise, oh. il vise à côté. Chute jamaïcain, et la <mills> sachant... <rires> <travailleurs> on le deuxième est le troisième, On tente le troisième, on tente le troisième. Le troisième qui passe pas. Et il se ramasse un vieux petit saut, slash cop. Oh là. Oula il attend devant une voiture. Il joue par game avec OMP on y sera aussi vendredi. Parce que samedi il y aura du monde, du coup on va y aller vendredi aussi pour vraiment fêter les jeux. Et samedi, bon bah voilà, il y aura toute la team et tout ça, donc on y va aussi. On se vendredi, ils vont faire. Et Wampy il va aussi. Oh oh va aussi le dimanche, je crois, pour voir les finales des comptes. Le 17 me rend en spawn J'aime pas être comme ça. le mec! Genre c'est lui qui a les copyrights et tout. c'est le premier à faire le spawn et tout. Eh non, t'es série. Alors attendez, Mais... à partir de 28-28, 28 là ou 28-29, vous me laissez commenter, là je vais faire un commentaire de ouf, attention. Ah non, non, non, veux... non, en résumé, dire, en résumé, je vais vous dire c'est un commentaire de merde, parce que ça t'excite pas, c'est ennuyant. Voilà, il... voilà. Alors je, je précise que avant la vidéo, il a dit qu'il allait me ruiner ma réputation. Alors Qui <rire> <rire> euh, Quelle réputation t'en avais déjà oh. pas Oh, oh le matin J'ai vais le de récupération. la vidéo là Oh, <rire> oh <rire> dame, hey, Optix, Optix ce soir la vidéo mec, je m'en bats les couilles, ce soir la vidéo qui sort. Ah, qu oh s'en fou T'as excuse-moi Les mecs, eh, les mecs, t es. T es. je peux.. attaque, attaque J'ai encore une vidéo de toi quand on avait fait un AV en studio. Toi en avait en oh. général. Ah oh. là t'es pas bien là. J'ai oh. une, une vidéo de toi Là c'est pas bien là Les mecs, les mecs, je peux tous bourriner votre réputation sauf Zarko. Par exemple, ah, oh. Iron, Iron, Iron, je pourrais mettre ça, tu vois, la musique de Justin Bieber. C'est prêt. Ah, attends, attends, attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Parce que je t'ai pas encore vu en photo, mec, mais je suis sûr que je te trouve à défaut. Vas-y. Mais bah, je t'envoie des photos de lui si tu veux. Vas-y, envoie va vas la photo. Il devant. Vas-y. le rectangle. Attention, 26-24. <rire> <rire> Quoi très rectangle ta gueule <rire> <rire> j'ai pas une tête rectangle Deux j'ai une tête rectangle Revenons un peu à la vidéo, c'est tiré 26-25 euh, ouais, ouais revenons à la, la vidéo, revenons On ne les a pas invités dans le groupe parce qu'on allait déranger à face de dire des caneliers Disqualification, disqualification, attendez la voiture C'est pas du fair play ça, c'est pas du fair play Tu nous tout fait d'accord avec Jean-Pierre euh, écoute moi Jean-Claude Pierre-Marie-Potche, euh, Jean <rire> Jean-Jacques Jean-Claude Jean-Pierre Jean-Claude <rire> pour une émission de ouf. <rire> ah non Je sais pas pourquoi 27-25, 27-25 Il une, une question qu aussi euh, pour la team. Euh, dans Quand on fait une vidéo, il y a de l'ambiance comme ça ou pas dans le groupe Il que... euh, y a toujours y ouais. a euh, Toujours dans euh, Zarko tu vas là pour le week ou pas Je devais y aller mais j'y vais pas 29, 28, 26, 28, 26, 10, 10, 10, 10, normalement 10, 10, prochaine normalement. Ouais, 10, qui a 10, kills de gagner. Mais moi je trouve que Neo, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, je suis sûr 10, 10, 10, pas 10, 10, ça rentre mieux mais 10, 10, 10, 10, je 10, 10, 10, 10, Ça 10, 10, 10, fait 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, vont faire la même oh, oh. oula, oh, oula. Oh. oula. Oh. Ohlalalala 28 28 28 C'est sérieux Moi je Ça stresse, ça stresse, ça stresse Ça stresse, ça stresse le stresse Ils veulent tous les deux le post-it dédicacé de la tips absolument dis quoi Oh oh, oh oh oh Oh vous oh oh eu eu eu eu eu Il t'a envié, il va gagner le billet ah, ah, Il ouais. y, ah, y a les arcs ah, oh, oh, oh, là pour le petit peu plus de Oh la la la la la On voit que il passe dans le middle. 29, 28 20, 20, 20. Il y aura une rencontre dans le monde 29, 20 Ah, c'est la folie C'est la folie C'est la folie Non Oh mon Oh mon Dieu Oh mon Dieu Ah Ah alors, je, je, je, je précise, avant que la vidéo se termine, je suis sûr que Néo, là, il est en train de se branler parce qu'il l'a mis. <rire> <Putain>. <rire> bon, on va bien jouer à toi, Néo. Dommage Destiny, c'est vraiment... Euh, putain, je pensais pas que ça allait être aussi serré, quoi. 30-29, c'est abusé. Putain, qu'est-ce qui met ça, là qu est ce qui met ça, que je le tue Putain, qu'est-ce qu'il a mis ça Je suis sûr c'est Atex. texte. C'est Atex. Je te non, jure, je te vrai. jure au montage, mais le clip de Justin Bieber. On va se faire niquer par les droits d'auteur, mais c'est pas grave. Vas-y, venez, venez, on passe en chat de jeu. Okay. Venez, on passe Attends. en chat de jeu. Les gars. Ouais, les gars. Je vous félicite, fais... c'était un très bon aver. Ouais. Ah, je putain. stressais tellement que j'arrivais pas à jouer. Bah ouais, était on était là, il le stresser. C'était tellement serré. Oh, bon, bah, franchement, Néo. je pensais suis... pas à celle-là, tout aussi. serré. Mais as... optique, il a fait que critiquer. <rire> oh, bien sûr. Bien eh, tu peux dire ce que tu veux, Zarko, ils verront la vidéo, donc euh... euh bon, voilà. bien joué à toi, Neo. Tu viens ouais, bien joué tous les deux, parce que franchement, 3029, Destiny, t'étais pas loin. Néo bien joué. donc euh, on va nous, voir ça, pour, ça euh, ta place gars. pour la Paris Games Week et tout ça. Okay. Si tu la mérites. Regardez surtout la fin, regardez surtout la mérite, fin de la vidéo, <rire> vous allez vous taper une barre. <rire> à la fin, on crie comme des dingues. La vie oui, stressé. est stressée de ouf mon gars. moi je dis rien à la fin de la vidéo, il y a un mec qui a dit que à la fin tu t'es branlé. Je dis pas ce qui, je dis pas le nom. <rire> <rire> voilà. oh, moi je dis à Tech, c'était chaud en pour fait, faire la. En fait à partir la... de 25 okay. points, j'étais stressé de fou. Léo, je peux pas balance je vais te dire c'est pas... c'est Ouais On va bien se. <rire> Vas-y, dis, dis la merde comme tu veux, il verra. Vas-y, euh, Tech, je te laisse. Quoi, tu me laisses de la bon, alors, la outro, je, je, je euh, finis la vidéo. Bon, alors euh, bien joué à toi, Neo. T'as gagné euh, une place pour à Paris Gameplay quand tu veux. Et un post-it oui, dédicacé de, de la type le plus important. Voilà, Attention. Voilà, le plus important. <rire> et, et malheureusement pour toi, Destiny, tu as perdu de 1 kill. Ça s'est joué à très peu. Mm. Tu verras dans, peu. Dans, dans la vidéo, il y a Optics qui, qui te critique, mais c'est pas grave. Oh euh, on, on, yes. y, on va, oh va renier ça. Merci, oui, on, on est d'accord. Que... Enfin bref, trêve oh de mandalité, passons au vif du sujet. Alors, euh, ciao les gens, likez, partagez. Ouais, merci commentez, les gars. Et faites tourner la tête. au prochain Allez, salut tout le monde